Ce parcours d'auto-formation portant sur l'application OneDrive d'Office 365 est composé des segments suivants. Un tour d'horizon, la gestion des fichiers et des dossiers, la synchronisation, le partage ainsi que la suppression et la restauration de données.